Bonjour, ici Pierre Maumont. Vous vous rappelez qu'il y a une quinzaine, je vous ai mis en ligne une vidéo concernant euh, l'investissement en défiscalisation immobilière, euh, vidéo qui était intitulée « La défiscalisation sans polémique ». Il s'agissait de rétablir la vérité par rapport à un certain nombre de mensonges euh, qui courent depuis longtemps au sujet de la défiscalisation immobilière. Aujourd'hui, je poursuis un objectif à peu près identique en ce qui concerne l'investissement classique. Là, il ne s'agit pas de démentir des choses fausses courrées à ce sujet, mais plutôt de vous donner des informations qu'ordinairement on ne vous donne pas et qui sont pourtant essentielles. C'est pour ça que cette vidéo s'intitule L'immobilier locatif, le pire des pièges ». Vous avez compris que ce n'est pas l'immobilier locatif qui est le pire des pièges, mais qu'il faut comprendre le pire des pièges de tous ceux de l'immobilier locatif. Et c'est de ça dont il est question sur le tableau que vous pouvez voir. Donc L'idée est de se mettre dans la peau d'un investisseur qui projette de faire une opération dans l'immobilier locatif ancien, parce qu'on a dit que c'était qu bien, et qu'il avait notamment la possibilité, euh, s'il choisissait bien son opération, de se trouver avec ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire d'être sur une opération euh, dans laquelle les loyers générés chaque mois seront plus importants que l'ensemble des frais qui tiennent au fonctionnement de cette opération d'investissement immobilier. Donc voilà euh, l'opération qui a été conçue par notre candidat investisseur, euh, il a l'idée d'acheter euh, plusieurs appartements d'une petite ville de province pour un total qui représentera frais de notaire compris de 100 000 euros. Euh, son idée est de faire financer la totalité frais de notaire compris, euh, c'est-à-dire un financement comme on dit à 110%, euh, et de le financer sur 20 ans. Alors pourquoi le financement sur 20 ans, eh bien, c'est parce que euh, avec une telle durée, surtout dans le cadre des taux d'intérêt très faibles que l'on a aujourd'hui, euh, si, si son opération génère des loyers euh, corrects par rapport au prix de 200 000 euros, eh bien, il va se trouver effectivement chaque mois avec un excédent de rentrée par rapport aux sorties. Il y aura donc ce qu'on appelle un cash flow positif. Donc, voyons quels sont les chiffres sur lesquels euh, notre euh, candidat investisseur a fondé ses prévisions. Eh bien, au niveau des rentrées, euh, ce sont ses loyers, bien sûr. Alors, les loyers, s'est renseigné sur le, sur le marché, et la, la quantité d'immobilier qu'il a acheté, on va dire la surface immobilière qu'il a achetée, euh, mettons, en deux ou trois appartements, peu importe, ce n'est pas ça le, le sujet. Mais la surface immobilière qui est achetée représente 1400 euros de loyer par mois. Je parle ici de loyer net, euh, sachant que euh, les loyers, si on ajoute, les, on, peut, on pourrait ajouter les charges, mais ça n'a pas de sens. Parce que les charges que le locataire va lui payer correspondent à des charges que lui-même devra, euh, devra payer euh, au syndic du copropriété, si c'est une copropriété, ou euh, qu'il devra payer pour maintenir euh, euh, son euh, en état s'il est seul propriétaire de l'immeuble donc il faut raisonner toujours en investissement locatif sur des loyers nets donc loyer de 1400 euros en face de ça eh bien le prêt qu'il a contracté sur 20 ans euh, entraîne des mensualités de 1000 euros par mois euh, il faut savoir pour la suite que ces mensualités euh, sont composées de deux parties euh, une partie d'intérêt une partie d'amortissement. Alors, l'amortissement, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est euh, dans la mensualité, c'est ce qui sert à rembourser l'argent qui a été prêté par la banque. Alors quelle est... et Puis, une troisième partie qui, elle, est rattachée au coût du prêt, qui ne fait pas vraiment partie des frais, euh, on va dire, du coût bancaire du prêt, mais qui fait partie du coût du prêt, puisque la banque exige de prendre une assurance en cas d'essai ou d'invalidité des emprunteurs, et cette assurance a un coût. Alors, quels sont les chiffres eh bien, dans les, dans les premières mensualités de prêt que va payer notre, euh, notre investisseur, on aura 250 euros, à peu près 250 euros d'intérêt pour 650 euros d'amortissement, euh, plus une centaine d'euros de cotisation pour l'assurance d'essai invalidité. Alors au fur et à mesure que le temps passe, euh, dans la partie remboursement de prêt, euh, les intérêts vont diminuer et donc l'amortissement va augmenter. Cela dit, avant d'en arriver à ce stade, il faut quand même qu'il se coule un certain nombre d'années pendant lesquelles on aura ce type de, de proportion entre les intérêts et l'amortissement. Et puis également, comme il y va être propriétaire d'un bien immobilier, il sera soumis à une taxe foncière. Cette taxe foncière, elle sera de l'ordre de à peu près 1000 euros par an, compte tenu de, de la taille du bien. C'est un chiffre on va dire, moyen, standard en France ce qui fait à peu près 80 euros par mois, et puis, je vous l'ai dit, il aura, des, il aura des charges, quelques charges d'entretien de, de son bâti, que ce soit d'appartements ou d'immeubles. Euh, une partie sera récupérable sur le locataire, donc on n'en parle pas, et puis une partie ne sera pas récupérable, et euh, cette partie, je l'ai estimée à 50 euros par mois, ce qui est quelque chose, là encore, de tout à fait, de tout à fait banal. Alors, premier, premier commentaire, eh d'autres candidats investisseurs a, a fait les choses de manière qui, qui tiennent debout, il, euh, il, a, il a choisi un, un immobilier correct par rapport à son enveloppe, et puis il a évalué correctement, correctement les chiffres. Donc du coup, il a calculé évidemment le solde en trésorerie de son opération, et il a constaté que les loyers, euh, moins les mensualités de prêt, moins la taxe foncière et moins le, les, les fameuses charges non récupérables, mais ça fait 1400 moins 1000, moins 80, moins 50, ça fait 270 euros par mois. Autrement dit, il reste à cet investisseur, sur le papier, 270 euros de, de trésorerie disponible euh, suite au fonctionnement locatif de son opération. Alors, ça serait super si les choses s'arrêtaient là, mais euh, vous savez qu'elles ne s'arrêtent pas là, puisque euh, tout enrichissement, euh, que ce soit euh, dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, entraîne une imposition. La question, c'est quel va être l'impôt ou les impôts à payer sur son opération d'investissement locatif alors pour ça, il faut faire une hypothèse, c'est une hypothèse qui concerne la tranche, la tranche du barème fiscal qui va être applicable à la personne en question. Donc j'ai indiqué hypothèse que vous êtes dans la tranche à 30% du barème, puisqu'on se met dans la peau de l'investisseur, et bien évidemment, chacun, chacun réfléchit à ce que ce serait pour lui. Alors selon votre situation financière globale, vous êtes dans une tranche d'impôt qui est soit à 0%, soit à 14%, soit à 30%, soit à 41%, soit à 45%. Alors 30%, on va dire c'est la tranche de barème la plus fréquente chez les personnes qui font de l'investissement immobilier, c'est pour ça que j'ai mis 30%. Bien évidemment, les personnes qui sont à 14% peuvent parfaitement faire de l'investissement immobilier, ce sera un petit, peu, un petit peu plus compliqué, mais c'est tout. Et les personnes qui sont dans des tranches au-dessus de, de 30%, donc 41 et 41%, le font également encore plus facilement, sauf qu'ils euh, seront fiscalisés plus, puisque le taux, euh, le taux appliqué à leur... Euh, à leur revenu imposable sera plus élevé. Alors, il y a trois, on veut dire, il y a trois réponses possibles trois pour le calcul de cet impôt. Bien entendu, il n'y en a qu'une qui est juste. La première réponse, eh c'est l'idée que se faisait notre candidat investisseur, qui est la suivante, c'est eh j'aurai une trésorerie de 270 euros par mois, donc je gagne 270 euros par mois, je suis dans la tranche à 30%, et mon impôt sera donc de 270 par 30%, ça fait... 80 euros par mois. Puis même on parle de de, mensuel, de de par mois puisque tout est ramené en, en mensualité, euh, c'est à dire à peu près 8 fois 12,96, euh, bon, quasiment euh, 1000 euros par an. Euh, la deuxième solution, c'est sa conjointe qui lui fait remarquer qu'en immobilier, on n'est pas taxé uniquement au barème de l'impôt sur le revenu, mais on est aussi taxé aux prélèvements sociaux. Et depuis 2018, les prélèvements sociaux sont de 17,2%. Euh, donc euh, la conjointe de l'investisseur lui dit eh « Ben non, euh, l'impôt qu'on aura payé, ce sera 270, que multiplie 30% plus 17,2%, c'est-à-dire 47,2% au total, et ce qui fait un impôt de 127 euros par mois. » Alors, première observation, c'est que déjà, cet impôt est supérieur à ce qu'imagine notre investisseur, euh, et qu'avec 127 euros par rapport aux 270 euros de trésorerie euh, positive que, que déclare que, que génère l'opération, euh, il ne reste plus qu'environ 143 euros de disponible. Mais c'est quand même du disponible. Donc avec ce mode de calcul, on a affaire à une opération qui améliore le pouvoir d'achat de notre couple investisseur. Et puis la troisième réponse, euh, c'est que l'impôt, ce n'est pas 80 euros, c'est pas non plus 127 euros, c'est 434 euros. Euh, alors on va imaginer que le, notre couple d'investisseurs ne euh, soit pas trop d'accord entre eux sur la façon de calculer euh, l'impôt, et que l'un d'eux dit ben, on va téléphoner à notre ami Marc qui est euh, conseiller en gestion de patrimoine, spécialiste de l'immobilier on va lui exposer notre opération, et puis il va nous dire quel sera l'impôt. Alors ils appellent Marc, ils expliquent, et Marc leur dit, « Eh bien non, vous avez étouffé tous les deux, en réalité, vous, vous paierez 434 euros d'impôt par mois. » Alors là, ce sont des, des cris, évidemment, de, de surprise et puis surtout de désagrément, parce qu'avec 434 euros d'impôt à payer pour une opération qui génère une trésorerie positive de 270 euros, eh bien, ça veut dire que tous les mois, pour équilibrer euh, l'opération, euh, il faudra non seulement consommer totalement les 270 euros qui ont été générés par l'opération pour les envoyer aux impôts, et en plus il faudra aussi ajouter encore euh, 160 euh, comment ça fait, 166 euros, non, 164 euros 164 euros de plus envoyés aux impôts. Donc il faudra tous les mois que notre couple d'investisseurs sorte de l'argent de sa poche. Et là, on touche au piège, au piège de, de l'investissement immobilier, bien évidemment pour ceux qui ne connaissent pas le mode de calcul du fisc, euh, parce qu'avec ce chiffre de 434 euros qui ne correspond à aucune des deux approches de calcul qui ont été faites euh, par euh, notre couple d'investisseurs, eh vous devinez qu'en réalité, le mode de calcul du fisc. Différents. Et on voit par cet exemple que quand on ne connaît pas le mode de calcul du fisc, on peut, en se fiant à des apparences de bon sens et voire d'évidence, faire un calcul de la fiscalité qui sera complètement faux, ce qui aura pour première conséquence de faire qu'une opération qui paraissait très rentable le sera beaucoup moins, voire le sera plus du tout. Et comme deuxième conséquence qui elle peut être beaucoup plus grave, c'est qu'il faudra supporter financièrement cette opération alors qu'on n'avait pas du tout prévu que ce serait le cas. Autrement dit, dans, dans certaines situations, les personnes qui n'auraient pas anticipé cette réalité-là se trouveraient devoir payer quelque chose qu'ils ne peuvent pas payer. Et à partir de là, euh, on ne sort pas d'une opération d'investissement locatif comme ça parce qu'il y a un locataire qui est dans les murs et le locataire, on ne le vire pas comme ça locataire, il est en place jusqu'à la fin du bail, c'est-à-dire il est en place jusqu'à la, jusqu la fin des trois ans et si pendant trois ans notre couple d'investisseurs doit sortir tous les mois 160 euros, qui n'a pas les moyens de sortir, euh, eh bien, je vous laisse imaginer euh, quelle peut être la situation de ces personnes. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer, ce sur quoi je voulais attirer votre attention par cette vidéo. Alors si elle vous a plu, Bien, likez-la, c'est-à-dire cliquez sur le, le pouce vers le haut. Euh, si elle vous a rien apporté, vous pouvez éventuellement cliquer sur le pouce vers le bas. Mais enfin, ça veut surtout dire que dans ce cas-là, vous connaissiez déjà ces, ces choses-là et c'est une, chose une bonne chose pour vous. N'hésitez pas à la partager avec euh, vos, vos différentes relations sur, sur, les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, abonnez-vous parce que vous aurez dans les semaines qui viennent d'autres vidéos qui approfondissent ces thèmes-là. Et en ce qui concerne plus précisément, plus précisément le, le problème qui est, qui, est, qui est posé dans cette vidéo, c'est-à-dire au final le problème c'est comment le fisc calcule-t-il l'impôt qu'il a payé quand on fait un investissement locatif vous pouvez en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous accéderez à une vidéo de formation, une courte vidéo de formation qui vous présente la méthode fiscale. Autrement dit, c'est la réponse à ce problème. Je vous en souhaite une étude fructueuse et je vous dis à très bientôt.